les boys, bienvenue à Weedman, bienvenue à cette nouvelle review, la 189, aujourd'hui on va essayer le DT81. J'ai rencontré Marc il y a quelques jours, il m'a donné euh, le contenant DT81, je l'ai ouvert moi-même. Euh, Riff, s'est amélioré, un petit peu comme euh, Exo, s'est amélioré, euh, ce qu'il y avait comme problème avec Exo, on se rappelle très bien qu'il y avait du fond de sac, euh, des feuilles, tout ça. Maintenant, c'est des belles petites cocottes. <coughs> Toutes des belles petites cocottes. Pas de feuilles, pas de fond de sac. Euh, Riff, c'est un petit peu la même chose. Euh, je sais que dans le, le cannabis, euh, c'est une plante qui a des petites branches. Euh, c'est tout à fait normal qu'il y ait des branches. Mais Riff en avait plus que les autres. Riff avait plus de branches. Euh, <coughs> quelle de cocotte, un petit peu de fond de sac euh, qualité de cocotte laissé à désirer euh, mais ce qui était fort avec Riff, c'est qu'il y avait toujours une bonne arôme euh, j'ai pas vraiment détecté un produit de Riff avec euh, une arôme de cariophylène hein? c'est vraiment euh, le cariophylène on retrouve ça vraiment chez canopy avec tweed euh, toute leur gamme de produits c'est vraiment épicé cariophylène poivré euh, Riff. Ça appartient à fria euh, toujours des goûts sucrés fruité euh, vraiment toujours des goûts quand même agréables. Euh, sûrement j'imagine pour la plupart des gens des que j'ai eu euh, pas de branches des belles petites cocottes vraiment plus givré que des produits à 20 dollars qu'on peut trouver chez la compétition j'ai regardé ça avec la loupe ici là euh, Vraiment euh, pour le prix, ils se sont améliorés pour la qualité de cocotte. DT81, 27,90. Euh, on sait que le cannabis, les compagnies de cannabis au Québec ils n'ont pas le droit de faire de publicité, euh, pas le droit de faire de marketing, hein, pas le droit d'advertising de... en anglais. DT81, je comprends pas vraiment ça veut dire quoi le, le nom. Euh, Est-ce que c'est un nom qu'on va retenir à l'oreille? C'est sûr que là, moi je le répète tellement souvent, DT81, DT81, ça va me rentrer dans la tête. Mais la variété en intérieur du pot, Super, Super Lemon Haze. Donc Haze, c'est raccroché au Sativa. Euh, on sait très bien que le Sativa, ça fait un petit peu plus rire, ça fait un petit peu plus parler, plus penser. Euh.. C'est peut-être un peu là, euh, une variété qu'on devrait peut-être éviter là, si on a des problèmes d'anxiété. Euh, parce que le sativa, vous allez penser encore plus. Euh, toujours rechercher les sativas là, pour les, euh, les artistes, les peintres. Euh, ça, fait travailler, euh, ça fait travailler le coco. Ça nous fait un petit peu... Euh, on peut faire des activités un petit peu plus. Ça nous fait moins écraser là, comme l'indica. Donc ici, là, le super lemonade, euh, J'ai été voir un petit peu ce que c'était. C'est un euh, croisement entre le Super Silver Ace, qu'on retrouve dans le White Widow Ace de Dubon Select, et le DT-81, il est fait avec le Super Silver Ace et le Lemon Skunk. Le Lemon Skunk, on connaît ça ici avec Weedman, euh, avec DNA génétique qui ont leur Lemon Skunk. Donc, euh, vraiment, merci encore, Marc. Euh, je le répète là, pour une deuxième fois. C'est le deuxième vidéo que je fais grâce à toi. Euh, très, très, très apprécié cette rencontre. Euh, J'aimerais bien modo au revoir, mon ami, puis en fumer un. Euh, très, très, très intéressant euh, comme personne. <rire> je n'ai pas m'exprimer, mais euh, t'es un super bon gars, mon Marc. Merci pour le DT81. Beaucoup de trichomes, Belle cocotte, pas de feuilles sucrées à l'entour, euh, très bien trimé. Senteur de citron, euh, ça me fait même penser là, justement au euh, White Widow Ace de Dubon Select. Euh, le White Widow Ace de Dubon Select, il est plus disponible à la SQDC. Euh, C'est sold out. Par contre, le DT81 est disponible sur le site internet de la SQDC. 27,90$ et si on regarde le concurrent là, qui, qui sent vraiment pareil, euh, je parle ici là, du euh, White Widow Aze, 29,30$. Donc 29,30$, euh, c'est 1,40$ pour le produit de Dubon Select. Les deux vont être vraiment similaires, les deux sont faites à base de Super, excusez-moi, Super, Silver Aze, euh, tandis que le White Widow Ace de Dubon Select, c'est fait aussi avec le Super Silver Ace mais avec du White Widow. Ici, j'ai bien compris, ils ont fait une troisième variété, ils ont pris trois variétés pour faire le produit de Dubon Select. Ils ont aussi mis du Northern Light. Allez faire vos recherches, moi si je me trompe, pour le White Widow Ace de Dubon Select. Donc, le DT-81... Le Super Lemon Skunk, c'est bien ça? Le super, j'en dis tellement de variétés dans la vidéo. Non, non, là on fume du super lemon -ays. super super lemon haze. All right, les boys. Écoutez, euh, je me rappelle plus exactement comment il sentait le, le, le white wood waste de Dubon Select, mais. Euh, moi, je trouve qu'ici, là, quand on regarde les terpènes, il n'y a même pas la terpène de limonène. Puis, limonène, c'est vraiment ça qui goûte euh, le citron. Et pour les euh, arômes, c'est fruité, sucré. Moi, je trouve, là, que malgré euh, que c'est un haze, ça goûte le citron, mais je trouve qu'il goûte un peu le pain. Euh, puis, on peut voir les terpènes, là, Caryophyllène, pourtant c'est agréable. Euh, terpinéole, ça je ne la connais pas beaucoup, je ne l'ai pas vraiment vu. Euh, humulène, pinène, je pense que ça goûte un peu le pinène. Et puis ocimène, ça j'aime pas ça. Ocimène euh, là c'est vraiment euh, ce qu'on retrouve dans les parfums, je crois là en général. Vous pouvez aller voir sur les Leafly. les Leafly, puis il nous donne un peu les, les terpènes, les huit terpènes les plus importantes dont aussi même qui, euh, qui écrivent justement que ça a le rapport avec le, les médicaments, pas les médicaments avec les, euh, les parfums ils ont encore changé le site là euh, c'est un peu plate avant c'était bien facile de retrouver les affaires par terpène par puis là, on a de la misère, là. Ok, je l'ai trouvé. On fait explorer les strains. Find your strain. Terpène, ossimène, parfum. Alright. On allume ça. Merci à Marc. Le DT81. Donc si j'ai bien compris, le Super Lemon -aise. Ah, tu veux faire fenêtre, bro. Super Lemon Aze. tout THC possible avec euh, le Super Lemon Aze. Entre 13 et 23. Et puis, Marc, euh, on a réussi à avoir du 20.47. Donc ici, j'ai la bâche du 20.47. Euh, très intéressant pour un Sativa, que ce soit un Sativa, un indica, en 20%. C'est efficace. C'est puissant. Moi, j'aime mieux le, le produit du bon select. Je pensais vraiment que euh, même si je ne me souviens plus, ce que goûte le. White Widow haze, même si je m'en souviens plus exactement. Euh, je me rappelle que je le, mets, je le mets très bien, même si je suis un gars d'Indica. Euh, lui, je l'aime un petit peu moins, mais il est bon, il est bon. Il n'est pas pareil, même. Ça me fait rire parce que, <coughs> il a un petit goût, même. C'est un goût que, <coughs> que je connais moins, mais ça doit être la terpène qu'on connaît moins. Terpinéol. Euh, Terpinéol. Euh... Oh! Terpinolène. Terpinéolène. C'est pareil. Terpi, terpinolène. Pire, terpinéole, Ça va être la m'affaire, c'est celle de la fruité. En tout cas. Euh... C'est bon, mais j'aime beaucoup plus le Super Lemonade, le White le, with le White with, always, le white with de Dubon Select. Ça, ça, ça, ça me fait rire parce qu'ils ont des goûts différents, ils ont des goûts différents. C'est vraiment le compétiteur euh, du bon euh, select. Du bon select, hein? c'est High Park, le producteur. Tandis qu'ici, c'est Afria. Euh... Afria ont acheté Broken Coast, mais Broken Coast n'a rien à faire avec Riff. Euh... Un... Le, le goût est différent. La cocotte est améliorée. Euh... 1,40$. Ça vaut-tu la peine? Euh... Le, le goût est bon, man. Le goût est bon. Tu sais, l'autre n'est pas disponible. Fait que là, si tu veux un si l'autre n'est pas disponible, tu peux pas l'acheter. Fait qu'il faut que tu trouves quelque chose. Prends ça. Prends ça. Il est bon. Mais c'est pas citronné euh, à fond, là. Euh, se faire accrocher par d'autres affaires. Hum. La cocotte est mieux que je pensais. Alright, les boys. Euh, je te laisse là-dessus. Un gros merci à Marc de m'avoir envoyé ça. 27,90. J'espère que ça va baisser le prix un peu. Ils disent hein? la, la, la terpène dominante. Pas si pire que ça, mais... Je tripe moins, là. je tripe moins, tu sais. moins que le White Widow A's. Ben, c'est deux A's. Pour ça que c'est plus facile à comparer. Alright. Donne-moi un pouce. Va voir mon Instagram. Achète-toi un t-shirt. Merci de m'encourager les boys. Noël s'en vient. Euh, le 25 à Noël, je vais faire un live. Euh, va voir sur mon Instagram. Là, je vais annoncer ça là, euh, le 23-24. Et puis on va faire un beau live ensemble le 25. Euh, journée de noël les boys ciao merci merci à tous mes patreons aussi qui m'encouragent à tous les mois euh, si t'es un patreon ton avantage c'est que tu vois des vidéos d'avance d'avance euh, que les abonnés sur youtube alright euh, inqui Inquiétez-vous pas les gars sur youtube toutes mes vidéos vont être euh, sur youtube c'est juste qu'ils vont être un petit peu euh, en retard alright